Pour démarrer, connectez-vous à ED Puzzle avec vos identifiants habituels. Dans l'exemple, l'identifiant est CLIC 2018. Le mot de passe. Et on accède à ces cours. Ici, je vais regarder donc dans la classe Test CLIC. J'ai le projet avec la date. Et je vais pouvoir démarrer et suivre le but du projet, les instructions, les différentes consignes et les dates limites. Démarrons le projet. Pour trouver la vidéo, il est possible de chercher en tapant des mots-clés dans la barre de recherche, sur YouTube par exemple, la tension électrique au collège par exemple. Pour visionner une vidéo, il suffit de cliquer dessus. Une fois la vidéo idéale trouvée, il suffirait de cliquer sur Use it. Vous pouvez également coller un lien directement dans la barre de recherche. Voici les différents éléments de la partie supérieure le ciseau, crop, qui permet de couper une partie de la vidéo, l'enregistrement audio sur la vidéo, audio track, les notes audio, audio note, et enfin, la partie questionnaire et notes écrites, quizzes. Voyons en détail chaque partie. Le découpage de la vidéo se fait grâce aux outils en rouge en bas de l'écran. Ils permettent uniquement de supprimer une partie au début ou à la fin de votre vidéo. La partie audio track vous permet d'enregistrer votre voix par-dessus la vidéo. Cette possibilité n'est pas utile pour notre projet. Les notes audio permettent d'ajouter un commentaire oral à tout moment dans votre vidéo. Par exemple, « Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui correspond à mon projet. » Vous pouvez déplacer votre enregistrement, supprimer l'enregistrement ou tous les enregistrements, ou bien faire une nouvelle note audio. Durant le visionnage de la vidéo, celle-ci sera en pause durant votre commentaire. La partie « Quizzes » est la plus intéressante, car elle permet de questionner les personnes qui vont regarder votre vidéo. Elle permet aussi d'écrire une remarque à la manière de la note audio. En cliquant sur le point d'interrogation vert situé sous la vidéo, vous accédez aux outils. Le premier outil est à éviter dans notre projet. C'est une question ouverte qui ne présente pas d'intérêt ici. Le deuxième outil est l'outil de « QCM. Dans la partie haute, vous pouvez écrire votre question. Choisir une police, en gras, mettre une image, un lien, etc. Pour les images, soit vous les envoyez depuis votre ordinateur ou vous collez le lien de votre image. Un petit exemple. Quel est le nom de ce personnage Première proposition, vous validez avec la coche verte si elle est bonne. Deuxième proposition. Vous pouvez rajouter une autre proposition, par exemple ici, home. À chaque proposition, vous devez indiquer un retour, un feedback, pour indiquer si la réponse est bonne ou un commentaire explicatif en cas de mauvaise réponse. Remarquez que vous pouvez poser plusieurs questions à la suite au même endroit de la vidéo. En cliquant sur Save, puis Continue, la vidéo reprendra. Si besoin, vous pouvez positionner à un autre endroit votre questionnaire. La dernière fonction est équivalente à la note audio, dans le sens où elle vous permet d'afficher un message en arrêtant la vidéo. Par exemple, Suivez bien la suite de la vidéo. Pensez à donner un titre à votre vidéo améliorée. Indiquez votre prénom, par exemple, votre classe. Puis sauvegardez. L'application fait une sauvegarde automatique à intervalles réguliers, mais on ne sait jamais. Vous pouvez cliquer sur Finish. Vous retournez dans votre espace. Remarquez les nouveaux icônes. Edit pour retourner à la fenêtre de votre projet. Ainsi, vous pouvez travailler en plusieurs étapes et rectifier votre travail. La croix supprimera votre projet. Et la dernière icône vous rappelle les objectifs et les consignes du projet. Le bouton du dessus vous permet de soumettre votre travail à votre enseignant. Vous ne pouvez plus éditer votre vidéo. Vous devez ensuite attendre l'avis de votre enseignant. Vous pouvez lui envoyer un message. Quand votre professeur aura visualisé votre travail, il vous attribuera une note basée sur 5 étoiles et un commentaire sur votre finale. Bravo. Il peut également vous donner une chance supplémentaire et supprimer votre demande d'évaluation. A vous de jouer